Grâce à vos solutions, le dôme est réparé, les réservoirs sont pleins et nous sommes désormais efficaces et autonomes dans notre approvisionnement en eau. Au nom de tous les Marsonautes, merci. A bientôt pour une prochaine mission.